Chers traders et investisseurs, mardi 7 juillet, bonjour. Alors, les marchés comme les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Ce qui confirme ce que nous vous rappelons tous les jours, surtout pas de position swing trading. En effet, hier c'était l'euphorie, en particulier grâce à de bonnes nouvelles en provenance de Chine. Et aujourd'hui, les marchés sont de nouveau en berne ou en tout cas l'ont été toute la matinée. Il faut dire que les nouvelles sanitaires, en particulier en provenance des états unis sont très mauvaises, donc nous restons sanitairement corrélés à l'épidémie et il est impossible de prévoir quoi que ce soit. De plus, nous attendons avec une certaine curiosité les premiers résultats des sociétés américaines qui arrive très prochainement maintenant. Ce sera sans doute assez édifiant de les voir et surtout de voir la réaction des marchés face à ces résultats. Donc les marchés sont plus que jamais incertains, croyez-moi, seul le day trading est roi. Dans ce contexte très difficile, nous avons été actifs ce matin, nous avons réalisé 8 trades gagnants sur 8 accompagnés de 6 médailles et d'un trade stoppé à son prix d'achat.